En apiculture, s'il y a un sujet qu'on ne peut pas éviter, c'est bien celui des abeilles, de leur fameux dard et des piqûres. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand une abeille pique, elle y laisse son dard et une partie de son abdomen, ce qui entraîne sa mort. Évidemment, les abeilles piquent uniquement lorsqu'elles n'ont pas le choix, comme lorsqu'elles ont l'impression que leur colonie est en danger. Regardez, je suis assise à côté d'une ruche qui doit compter plus ou moins 50 000 abeilles. Puis comme je ne représente pas une menace pour la colonie, elle ne s'intéresse pas vraiment à moi. Par contre, quand j'ai les deux mains dedans pendant une inspection, c'est une autre histoire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que je viens troubler leur quiétude. Alors, ce qu'il faut faire, c'est rester calme, puis travailler doucement. Si jamais je deviens un petit peu trop stressée, ça m'arrive des fois, je vais prendre une marche, quelques grandes respirations, puis je reviens travailler dans la ruche tranquillement, puis concentrée. Quand je me fais piquer, inévitablement, parce que, avouons-le, ça finit par arriver au moins une fois dans la saison, ce qu'il faut faire, encore une fois, c'est de rester calme. Si jamais on a un cadre avec des abeilles dans les mains, on le dépose délicatement, puis on vient retirer le dard le plus rapidement possible. Pour le retirer, il y a un petit truc. On évite de le pincer parce que quand on pince, on injecte un petit peu plus de venin sous la peau. À la place, on prend le lève-cadre, puis on vient tout simplement gratter. C'est aussi simple que ça. Je vous invite vraiment à aller lire notre article détaillé sur les piqûres pour savoir comment réagir, comment faire pour minimiser l'inconfort quand ça arrive et surtout, quoi faire si jamais on se sent physiquement pas bien après s'être fait piquer. Bref, les piqûres font partie de l'apiculture, même si on essaie au maximum de les éviter. La clé du succès, selon moi, c'est de toujours rester calme, de travailler calmement, parce que nécessairement, plus on est calme, moins on se fait piquer, tout simplement.